Grâce et paix, bon Dieu, ensemble avec vous. La joie, bon Dieu, baila, là. rentrer la, rentre la caille. Je tiens à nous parler de pour tout le monde qui a vécu un moment de tristesse. Tout le monde tristesse veut finir ensemble avec vous. Tout le monde tristesse a ravagé. Bon Dieu béni vous Moi, c'est frère, amis, adorateurs. Bertin dorville mar En nous parole, bon Dieu, dans Proverbe 17, verset 22. Proverbe 17, verset 22. Proverbe 17, verset 22. Un cœur joyeux est un bon remède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 Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 16, la Bible nous dit, soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Nous allons prier pour toutes ces là qui trouvaient un moment de tristesse. Tristesse a ravagé. Tristesse voulait finir. Ensemble avec eux. Nous allons prier ensemble. Disposez cœur. Seigneur, nous approchons devant la minute. Sa. Parole nous dit nous pour nous toujours joyeux. Parole nous demande nous pour nous toujours que la joie dans le cœur. Mais pourtant, Seigneur, il y a un pile de dans la vie qui est capable de venir pour entraver la joie. Nous y a pile circonstances qu'on a vives. Un pile moment moments a traversé. C'est comme si nous parlait nou de joie. C'est un mot en l'air en l'air. c'est un mot, c'est un fab. C'est comme si pour nous, joie, mot sale pas pas. C'est un se mot seulement dit, c'est se un mot seulement prononcé, mais pourtant qui pas pas vraiment. Seigneur, nous approchons devant nous. Nous la minute de ça. un pile monde qui en tristesse. Un pile monde tristesse ap un pile monde tristesse, v'l'ai fini ensemble avec yo. Oh papa, que Seigneur c'est se pour qui pas gen cher encore sou You, parce que tristesse, chagrin, désolation, v'l'ai fini ensemble avec yo. Oh papa, oh papa, que mon depuis avoir une qui v'expérience que au de vivre là pas capable d'exister encore presque c'est comme si yo là mais la vie yo pas de sens oh papa monde depuis monde de parole que t'fini de souli la vie yo vinn paraître sans sens tristesse a ravagé chagrin à dévorer oh seigneur Oh, la minute ça, ou dit nous pour nous toujours joyeux. Et c'est ça qui fait nous approcher avec Silaïo oh, qui a fini sous pied par yon tristesse. Qui a fini sous pied par yon chagrin, Seigneur. Gen monde qui triste, tristesse, gon chagrin. Son séparation qui quitte tristesse ça. Son séparation qui quitte chagrin ça. Oh, éternel, mais nous approcher devant. Si ouais. parole ou dit nous pour nous toujours joyeux, c'est que yon possibilité pour nous joyeux. Seigneur, nous avons gardé la façon de fonctionner surtout dans pays, nous en Haïti. C'est comme si si nous parlions de joie. C'est comme si c'est un rêve. C'est comme si c'est un rêve. Nous parlions de joie, au éternel. Mais puisque vous dites nous pour nous toujours joyeux, nous approcher dans minute ça pour nous dire temps prie. Fait grâce à si la et triste ça finit avec ye kounya. Fait grâce à cela, la qui sa. même gain esprit pour vous suicider tête yo Seigneur. À cause de ça y a vivre, à cause de ça y a traversé, à cause de ça y a expérimenté dans saison ça qui a même idée pour vous suicider tête yo Seigneur. Fais grâce, t'en prie. Fais grâce, t'en prie, Seigneur. Baille la joie, Silaïo, qui trouvait une tristesse extrême. Suivez de l'eau dans les yeux, Silaïo, qui pas capable de dormir la yo, nuit. Sayo, Seigneur, de l'eau fin mouillé, Zorie, côté que vous ya. Gen mon Seigneur, c'est se seulement Zorie, pour t'a di. Ça mon ça, comment le passé nuit li, Seigneur. Visitez au poter la, la joie. Pour la joie pour jeune fille, qui voulait suicider tête libre à cause de yon remords, à cause de yon regret, yon chagrin, pour te la joie qu'on au nom de Jésus. Seigneur, il moun malgré le gens malgré le gens malgré les gens qui un pile moun un pile contact, contacts, le téléphonie, les gens qui pour le pile dans toutes circonstances. Mais malgré sa de tristesse, grand chagrin chagrin, Seigneur. Oh, ou même quand t'entends de minutes minute ça qui a chagrin, qui a tristesse, tout ça so essayé, pas jamais marcher pour vous, regardez. Oh, m'a dit, Jésus-Christ est sous la joie. Jésus-Christ est sous la joie. Jésus-Christ est sous la joie, regardez. Ou cap essaye plaisir, ou cap essaye les choses de ce monde. Ou trouver ou grand vide. M'a dit, Jésus-Christ est sous la joie. Vide que j'ai ou Jésus-Christ a comblé. Alléluia. Vide que j'ai ou Jésus-Christ a comblé. Jésus-Christ a comblé vide qui gagne un roi. Ou pas besoin suicider te tout. Ou pas besoin penser faire tout mal. Jésus-Christ a ka capable combler vide Jésus-Christ capable ka combler vide là. Livle comble vide là. L'ivlez retirez tristesse qui dans la vie, ou là. L'ivle mettez la joie dans le cœur, Jésus-Christ, il mettez la joie dans le cœur, cogna. L'ouvrez cœur le rentre seulement. L'ivle mettez la joie dans cœur, cogna. L'ouvrir cœur quitte le rentrer seulement. L'ivle retirer tristesse, ça qu'il a depuis des années. L'ivle retirer tristesse, ça qu'il a depuis des mois. L'ivle retirer tristesse, ça qui a rongé, ou la. Tristesse, ça qui fait figure ou fin blase. Livre les retirés tristesse, livre les mettez la joie. Alléluia. Jésus livre les retirés tristesse, lave les mettez la joie dans nos cœur Oh yes, Jésus livre les mettez la joie dans le cœur. Livre les retirés tristesse, lave les mettez la joie. Oui, oui, oui, oui, oui. Livre les retirés tristesse, lave mettez la joie, lave mettez la joie, lave mettez la joie. La mettez la joie dans le cœur. Qui mettez la joie dans le cœur. L'ouvre le cœur pour mettre la joie. L'ouvre le cœur pour Jésus, mettez la joie dans le cœur. regardez ma dit actuellement, c'est seulement Christ ben la joie. Même si vous avez sur bon travail, ça n'a pas un sujet de joie. Même si vous avez un bel job, ça n'a pas un sujet de joie. Même si vous avez un monde contact dans tout pays, dans tout le monde, ça n'a pas un sujet de joie réel. Mais Jésus-Christ, c'est la joie parfaite. Jésus christ est capable de la joie, la joie parfaite, la joie réelle. Quitte le rentré, l'ouvre cœur, Ou même qui t'ai en tristesse, qui t'a ravagé, recevoir la joie au nom de Jésus. Ou même qui en tristesse qui t'a fini avec vous, recevoir la joie au nom de Jésus. Ou même qui t'ai en tristesse, qui te voulait mettre au coucher sous sou cabane l'hôpital. Recevoir la joie, Kounia. Pour ce qui de tristesse, que de, qui est tellement profonde, qui arrive dans un amour, qui est manifester dans le corps, qui est capable de barrer des maladies, de les maladies psychosomatiques. Recevoir la joie, Kounia, au nom de Jésus. Que bon Dieu bon la joie. Que bon Dieu bon la joie. Que bon Dieu batou la joie. Que bon Dieu batou la joie. Jusqu'où elle. Et on va recevoir elle. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes contents pour nous prier ensemble. Et nous croyons même qu de de qui te gagné en tristesse. Nous en chacun qui t'a fini avec Seigneur, apporté la joie à la Jusqu'où elle que recevra la joie. Et on va avoir la joie, la joie parfaite que bon Dieu baille. Il va manifester dans toute paramètre dans la vie. Que bon Dieu bénisse. Que le touchez. C'est tes amis, vous frères, adorateur Berthe dans la ville mort. Réține avec la joie. Bon Dieu bénisse.